Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Marjorie Lombard qui est auteur conférencière et consultante et elle est experte auprès des entrepreneurs, notamment auprès des, des femmes entrepreneurs. Et je te laisserai, Marjorie, en, en dire un peu plus. Euh, Marjorie est co-auteur ou co-autrice, hein, selon euh, ce que les gens préfèrent, du livre Je deviens coach qui vient de sortir aux éditions Erol avec euh, Marjorie Véron. Donc, on a euh, le plaisir vraiment de, de présenter ton livre et ça, c'est vachement cool parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les livres. Et puis, en plus, tu traites de beaucoup de sujets dont nous... On, que nous on ne traite pas, donc allez vous procurer le livre, euh, ce sera top et aujourd'hui on vous en donnera un aperçu donc Marjorie, bienvenue et si tu veux te présenter un peu plus amplement que je l'ai fait et commencer à nous raconter comment tu t'es lancé dans, dans le business, dans l'entrepreneuriat un peu ton parcours professionnel, ce serait génial Super, bah merci beaucoup pour, pour ce chaleureux accueil, bonjour à toutes et tous qui nous écoutez, je suis ravie d'être là et effectivement euh, j'ai écrit ce livre « Je deviens coach » qui vient de sortir et pour vous raconter mon parcours, euh, il faut savoir que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2013, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant quand l'Internet n'était pas ce qu'on connaît okay. aujourd'hui, <rire> qui a beaucoup évolué. Mais c'est ce qui m'a permis de me lancer, en fait. Euh, donc, j'aime toujours partager ça parce que je, je faisais autre chose avant. J'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été journaliste et puis agent de photographe. Mmh. Et à, à l'arrivée à, à mes 30 ans, en fait, j'ai eu cette, cette crise de remise en question, on va dire, où là, j'ai complètement basculé, j'ai tout changé. J'ai fait une reprise d'études à l'université pour me former au métier d'accompagnement. Et puis, j'ai euh, lancé ma boîte en 2013. Euh, donc, en 2013, euh, ma société s'appelait « Dessine-moi une carrière ». Elle s'appelle toujours « Dessine-moi une carrière ». Et euh, aujourd'hui, c'est plus devenu un nom de marque, puisqu'on est dans un podcast sur l'entrepreneuriat. Je dévoile un peu euh, mm -hmm. les coulisses. Carrément, carrément. Mais donc, euh, « Dessine-moi une carrière », c'est euh, le nom de marque avec lequel j'accompagne… Euh, les femmes qui veulent se reconvertir professionnellement, donc avec mon équipe, j'ai mis au point toute une méthode euh, pour aider les personnes euh, qui veulent vraiment trouver leur vocation professionnelle et se reconvertir. Donc, on les accompagne euh, sous forme de coaching premium individuel, formation de groupe, et ça a été l'objet de mon premier livre, « Dessine-toi une carrière » aux éditions Dunod. Mm -hmm. Et l'autre partie de mon activité, pour laquelle on, on va parler aujourd'hui, c'est euh, l'accompagnement des femmes entrepreneurs, dirigeantes et chefs d'entreprise qui ont déjà créé leur activité. J'accompagne très peu les débutants. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la thématique de l'alignement professionnel. Donc, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Euh, mais euh, voilà, j'ai été euh, j pionnière là-dessus. Euh, j'ai monté aussi une méthode, une approche pour aider les femmes à trouver cet alignement professionnel aussi bien en termes de leur personnalité que comment transposer cette personnalité dans tout le modèle économique et toute la structuration de l'entreprise. Euh, il faut savoir que je, je travaille aussi beaucoup avec l'intuition, tout, tout ce qui est, on va dire, non visible, numérologie, astrologie, énergétique. Et en fait, moi, j'adore profiler, décoder euh, ce qui est dans, dans l'essence de la cliente que j'accompagne, pour après voir comment on peut le mettre en œuvre très concrètement pour en faire une entreprise à leur image, alignée et aussi pérenne et performante dans le temps. Okay. Okay, donc, voilà toute, toute l'étendue de, de mon activité, de mon expertise. Et pourquoi tu t'es lancée à ton compte, notamment dans ces activités J'ai été effectivement salariée, donc euh, toute une partie euh, au début de ma vie professionnelle, je pense, pendant 5-6 ans en tout. À la sortie de mes études et en fait j'ai plutôt décidé de me lancer à mon compte au début parce que je voulais pas revenir salarié mmh. ma dernière expérience professionnelle avait été compliquée à différents égards et j'avais quitté l'entreprise le, donc en rupture conventionnelle mais surtout très affectée très euh, euh, je n'ai pas envie d'aller dans les détails aujourd'hui parce que ça s'est passé il y a très longtemps, mais j'étais pas bien, on va dire. J'étais vraiment pas bien. J'avais une sensibilité assez développée, mais je n'avais pas mis des mots là-dessus à l'époque. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais du mal à trouver ma place dans le milieu classique du salariat. Il a certainement changé aujourd'hui et on peut certainement trouver sa place, mais moi à l'époque, je ne la trouvais pas. Et quand j'ai réalisé que j'allais aussi changer de métier, puisque j'allais euh, vraiment quitter mon ancienne vie professionnelle pour aller dans l'accompagnement professionnel, hein, aider les personnes à trouver leur place et à réussir à performer tout en étant heureuse. Parce que j'étais beaucoup aussi à l'époque sur le, sur le bonheur au travail. Mmh. Aujourd'hui, c'est très courant, c'est très commun, mais 2010, 2011, on en parlait très, très peu. Et, et moi, j'avais perçu que ça allait être le futur du travail. Donc, je voulais mmh. aller là-dessus. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu d'options. Si tu voulais aller... Sur ces terrains-là, même euh, le métier de coach n'était absolument pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Il est aujourd euh, y avait en fait très peu de possibilités. Et j'étais tellement déçue de ma dernière expérience professionnelle que je me suis, je me suis même pas dit, euh, je veux devenir entrepreneur. Je me suis dit, je, re, je ne retournerai pas dans le salariat, tout simplement. Ah. Donc, je l'ai fait, mais très intuitivement. Je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de business model. Je n'avais pas de plan B. Et mes allocations chômage terminaient deux mois après avoir obtenu mon diplôme à l'université pour faire mon nouveau job. Okay. Donc, c'était absolument... Euh, comment je pourrais dire Freestyle. Il enfin, n'y ouais. avait pas de plan B, j'étais obligée de réussir. Et ça aide de ne pas avoir de plan B pour réussir. Ah, ça donne un, un coup de boost euh, énorme. Super intéressant parce qu'effectivement, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui sont par exemple, qui touchent le chômage pendant deux ans et qui prennent tout leur temps pour lancer leur projet et qui au bout d'un an, deux ans, en fait n'ont pas fait grand-chose. C'est quelque chose que tu vois souvent quand tu dis que c'est une bonne chose de ne pas avoir de plan B Moi, je trouve que c'est un accélérateur à la réussite de ne pas avoir de plan B. Il faut après que, en termes de personnalité, on soit apte à absorber la pression qui va avec, parce que ça donne beaucoup de pression. On ne va pas se, se leurrer. En revanche, euh, effectivement, il y a du bon et du moins bon dans le dispositif de, de rupture conventionnelle. On a cette chance en France d'être très aidé, très accompagné. C'est inouï en fait par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Mais le fait d'avoir un dispositif qui permet pendant deux ans de percevoir des rentes, puisque c'est ça dont mmh. il est question, même si ce n'est pas à la hauteur du montant du dernier salaire, mais quand même, c'est phénoménal. Okay. Donc, effectivement, j'observe que pour beaucoup de personnes, et c'est certainement naturel, mais il y a un côté, tout va bien. Et arrivé à six mois avant la fin, il y a comme une sonnette d'alarme qui se sonne, et là, il y a le mode panique qui s'active. Et, et c'est contre-productif parce que euh, pour accompagner, alors moi j'accompagne peu de débutants sauf dans un programme de, de groupe mais voilà, généralement mm. les, je n'accompagne pas les débutants mais tu dois pouvoir l'observer quand on lance son activité, c'est pas bon d'avoir euh, euh, cette pression parce qu'on s'est un peu reposé pendant un an et demi, on s'est formé, surformé, déformé, euh, que sais-je, mm. mais au final on n'a pas touché le, le concret donc à moins d'avoir un tempérament, comme c'était le cas pour moi, de pouvoir faire avec l'incertitude, pour de nombreuses personnes, en fait, c'est contre-productif de déployer cette stratégie d'attente. Ouais, super, super intéressant. Euh, du coup, parlons du livre, parlons du livre. je deviens coach. Pourquoi tu l'as écrit Qu'est-ce qu'il y a euh, dans ce livre euh, qui, euh, voilà, Et pour qui est ce livre Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus avec plaisir, Donc, ce livre « Je deviens coach » a pour but d'aider les coachs débutants ou pas débutants, mais qui ne, qui ne sont pas satisfaits de la façon dont ils se rémunèrent par leur activité de coaching. Et ce livre est, est vraiment un guide pratique pour les aider à lancer leur activité, trouver leurs premiers clients, les suivants et construire un, un modèle économique pérenne en étant coach. Et ça peut concerner aussi bien les coachs professionnels, les business coachs, les coachs de vie, toute la famille des coachs, voire même les professionnels du, de l'accompagnement mmh. au sens large. Hein. On peut être thérapeute, le livre va aussi nous donner euh, plein de pistes d'idées. Mmh. Et ce livre est, est donc mon, mon troisième ouvrage. Le premier, c'était « Dessine-toi une carrière » qui permet de trouver l'idée de reconversion. Mmh. Le deuxième, c'est 180 degrés reconversion paru aux éditions Vuibert, qui fait le pont en fait entre les deux, puisque c'est le livre qui explique comment se lancer quand on était salarié avant et qu'on va passer le cap pour se lancer à son compte. Et celui-là, je deviens coach, donc je l'ai coécrit avec Marjorie Véron on l'a publié aux éditions Errol, et en fait c'était une opportunité que nous a donnée justement la maison Errol, euh, grâce à son éditeur avec lequel j'étais en contact euh, depuis plusieurs temps, et ils avaient repéré qu'il leur manquait cet ouvrage dans leur catalogue. Mmh. Et au gré d'une discussion, ils m'ont dit, ben bah voilà, nous... Euh... On cherche, on cherche à écrire ce livre. Et puis, voilà, naturellement, l'idée s'est imposée, puisque je suis également formée au coaching professionnel. Je suis dans l'accompagnement. J'ai ce côté business qui est super important. Et on voulait faire un livre très complet, puisqu'il est composé en deux parties. Première partie, on va dire marketing au sens large, comment trouver des clients en passant par le positionnement, la cible, comment créer une offre, comment communiquer, tout, euh, tout le marketing pour trouver des clients. Et puis toute la deuxième partie qui est, là, qui est plutôt consacrée à tout ce qui va être administratif, euh, comptable, juridique, euh, droit, euh, droit légal. Mm. Là, à nouveau, c'est toute une partie très complète qui vous explique comment faire une facture, euh, quelles sont les obligations légales à remplir en tant que coach Donc, on a vraiment cette bible très pratique et professionnelle pour pouvoir se lancer dans l'activité ou alors la consolider et la développer si on est déjà lancé. Ça, c'est pour la version papier, donc le livre qui est disponible dans toutes les librairies, les plateformes en ligne, etc. Et puis, on a eu l'idée d'en faire une version numérique qui est disponible sur www.jedevienscoach.com tout accroché. Donc soit on a la version numérique classique avec euh, avec un bonus surprise qu'auront les, les lecteurs quand ils vont lire le livre, mais on a voulu aussi profiter de tout ce que nous propose le dispositif numérique pour proposer une version euh, augmentée du livre numérique avec un véritable euh, star, un, comme un starter kit. La personne qui prend le starter kit a évidemment le livre numérique dans l'intégralité, mais elle a aussi plein d'autres bonus, des cours vidéos sur le positionnement, par exemple, mmh. des modèles personnalisables pour, euh, euh, pour faire les, les documents juridiques, euh, pour okay. savoir euh, quel statut juridique choisir, toutes les choses euh, très théoriques et qui ne sont pas toujours fun. À lire Quand on a un livre, on a essayé de les rendre les plus, euh, je vais pas dire ludiques, mais les plus, euh, les plus simples à utiliser, visuels et avec des modèles personnalisables de contrats de coaching ou de factures, par exemple. Ça marche. Top, génial. Et, et du coup, euh, parle-nous un peu du, du contenu du livre, notamment sur la partie un peu plus euh, marketing. Est-ce que euh, euh, là, je vois sur le titre « Recherche des premiers clients et le positionnement » et effectivement, c'est des problématiques… Euh, euh, la plupart des coachs euh, ont dès le début est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la méthode que tu enseignes pour trouver ses premiers clients euh, notamment volontiers alors je, je ne sais pas euh, si on, on va peut-être avoir la même hein, finalement la même approche ouais, okay. euh, et, et, et super, <rire> peu importe hein, vas-y donne nous ah, la tienne <rire> c'est ça moi j'ai toujours euh, comment dire pré... tu sais quand on dit je prêche pour ma paroisse ouais. moi mon modèle économique dans mon activité d'accompagnement, il est basé sur ma personnalité, mon énergie et ce que j'aime faire. Mmh. En revanche, ce n'est pas un modèle prêt-à-porter. Tu vois, tout mmh. le monde, peut-être que certains théoriciens du marketing vont te dire, pour trouver des clients, il faut un tunnel de vente. Pour mmh. trouver des clients, il faut faire des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai une réflexion un peu à l'envers qui est d'abord... Connais-toi super bien, mm. qui tu es comme coach, quelle est, euh, quelle est ta plus-value, quelle est ton expertise. Donc, en fait, les premiers chapitres du livre sont destinés à mieux se connaître en tant que coach. Parce que dans les écoles de coaching, on ne nous apprend pas ça. Parfois, il mm. y a une demi-journée, tout à la fin de la formation, où en quatre heures, euh, on, on nous apprend certaines choses, mais en fait à tout mmh. sauf à trouver des clients, même pas à faire une facture de toute façon, même pas à faire un contrat. Donc tout le côté très concret, on ne l'apprend pas. Mais en tous les cas, moi je pense que pour réussir à avoir plein de clients quand on, quand on est coach, mmh. il faut commencer par faire ce qui nous plaît, ce qui mmh. nous donne de l'énergie. Euh, mmh. Si nous, on aime particulièrement travailler avec les managers d'entreprises, je conseille de choisir une cible qui va être manager d'entreprise. Si on adore travailler avec les cadres en repositionnement professionnel qui veulent trouver leur nouveau job, choisir une cible qui va correspondre à ça. En tous les cas, mon approche, surtout si on est débutant, coach débutant, elle va être de choisir une cible, de restreindre le marché, choisir une cible très précise à la fois en fonction de nous, quel type de personnes ou quel type de problématiques on aime accompagner. Et puis quand même vérifier qu'en termes de marché, on mmh. match. Et une fois qu'on est très au clair avec qui on est, quelles sont euh, nos spécificités, comment on peut le traduire dans un positionnement mmh. différenciant. Une fois qu'on a très bien compris quel est le problème du client que l'on accompagne, ensuite on peut créer une offre sur mesure qui est le, le point de jonction entre qui on accompagne son problème et le résultat qu'il veut, qu veut obtenir. Et une fois qu'on a fait tout ça seulement, on peut commencer à réfléchir à comment je vais trouver des clients. Mmh. Dans le chapitrage, comment trouver des clients, tu vois, c'est une des premières questions que tu me poses. Mais j'ai fait toute cette mise en perspective pour dire que selon nous, ce n'est pas la question à se poser en premier. Il y a d'abord tout, tout un travail à faire, euh, pour définir qui on va aider mm. et après parce qu'on va savoir comment ils formulent leurs problèmes euh, quels, sont, euh, quels sont les points médias où ils se trouvent mm. est-ce que, est, est -ce que ces personnes sont sur les réseaux sociaux est-ce que ces personnes écoutent des podcasts est-ce que ces personnes euh, se rendent à des événements particuliers ou font partie de, de clubs spécifiques et c'est parce qu'on aura réussi à identifier ces différents points médias qu'on va pouvoir communiquer uniquement là où il se trouve, pas aller partout, essayer d'être sur Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, euh, faire une stratégie de contenu et en fait se cramer. Parce que quand on débute, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on a besoin d'être hyper focus pour concentrer l'énergie disponible sur de l'efficacité. Quand on n'est pas débutant, ça peut être différent, mais débutant, moi, j'invite beaucoup à juste concentrer, cibler une cible, une ou deux offres, un endroit stratégique et enfin apprendre à communiquer avec le bon message, le bon vocabulaire pour que on soit reconnu très facilement comme personne pouvant aider. Qu'est-ce que tu entends du coup par communiquer euh, plus précisément Oui, c'est vrai que communiquer, c'est très vaste. Communiquer, ça va être d'expliquer ce que vous faites et plus que ce que vous faites, quel problème vous aidez à résoudre, puisque le coaching est un dispositif de transformation, mm. comme d'autres dispositifs, mais spécifiquement le coaching a pour but d'accompagner à la réussite d'un objectif en partant d'une situation de départ insatisfaisante pour la personne, pour l'amener à une nouvelle situation plus satisfaisante pour cette personne. Et entre les deux situations, de départ et d'arrivée, il y a un chemin de transformation. La personne qu'on va accompagner va se transformer. Elle va acquérir de nouvelles qualités, elle va acquérir de nouvelles compétences, elle va changer de façon de penser. Plein de choses vont se passer. Et selon moi, Aujourd'hui, dans notre époque, ça changera peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, si on veut vendre des prestations de coaching, on a besoin de mettre en lumière ce processus de transformation. Et selon moi, la communication devrait consister à 80% à parler de ce chemin de transformation. Que ce soit la situation de départ avant, la situation d'arrivée, les bénéfices des études de cas avant-après, le chemin en lui-même de transformation… Mais en réalité, beaucoup de, de débutants, même entrepreneurs de façon générale, je pense, font cette erreur. Ils croient qu'il faut se vendre, alors que selon moi, on vend des prestations dont on est l'intermédiaire. Mais donc, il ne faut pas se vendre, il faut arriver à vendre la prestation. Et encore que, on a tout un chapitre dédié à la vente, à l'entretien préliminaire qui, en coaching, et un entretien de vente mais qui finalement n'est jamais appelé comme cela euh, en école de coaching mmh. mais selon moi parce que dans ma stratégie euh, moi j'ai une stratégie d'acquisition de clients beaucoup basée sur du contenu une stratégie de contenu donc mon site internet que j'ai mis en place dès 2013 un blog que j'ai mis en place depuis 2013 et j'adore partager de l'information partager du contenu donc en fait moi c'est mon site internet et les recommandations, les réseaux sociaux qui m'amènent mes clients. Okay. ok, mais qui, du coup, tu parlais de cet entretien préliminaire. Donc, dans ton processus de vente, tu crées du contenu, euh, tu partages aux gens, euh, tu crées un peu ces, cette envie de s'intéresser à ce que tu fais. Après, ils vont sur ton site, c'est ce que tu suggères, hein, euh, qu'ils prennent un rendez-vous pour un entretien à. Euh, avec toi si voilà. c'est comme ça que tu vois les choses ça. de toute okay. façon dans tout le dispositif de coaching l'entretien préliminaire est obligatoire, incontournable ah. je ne vois pas comment on peut choisir de travailler avec un coach et, et réciproquement sans s'être sans ah. rencontré et avoir discuté avant, c'est pas possible du coup il se passe quoi, tu veux nous en dire un peu plus sur cet entretien préliminaire comment toi tu oui. abordes les choses ou du moins qu'est-ce que tu oui, enseignes oui. dans ce livre à ce propos en fait ce qui, ce qui me paraît important d'ajouter, et c'est justement par rapport au mot vente. Moi, moi j'ai découvert que j'aimais la vente. Mm -hmm. Mais quand je me suis lancée, je n'aurais jamais cru ça. Jamais, jamais, jamais. Ouais, et même si je me suis découvert que j'aimais la vente, je, je n'aime pas vendre pour vendre. Donc moi, j'aime bien vendre au moment de l'entretien de vente, au moment de mes webinaires de lancement, mais pas le reste du temps. Pourquoi je dis ça parce qu'il existe des stratégies d'acquisition de clients orientées sur le contenu, celle dont je viens de vous parler. Et pour ces stratégies-là, il s'agit surtout pas de vendre. Il s'agit de transmettre du contenu à une valeur ajoutée, de partager son expertise, de parler des problèmes des clients potentiels, mais de surtout pas vendre. En revanche, c'est important d'être très au clair avec la vente au moment opportun, qui est justement cet entretien de vente pour les coachs, on a, on, qui a justement été après euh, diffusé dans tout le milieu de l'entrepreneuriat puisqu'on entend euh, séances stratégiques mmh. séances diagnostiques il y, y a plein de mots mmh. et ces séances là étaient typiquement euh, issues du monde du coaching et qu'est-ce qu'il se passe durant ces séances d'ailleurs on vous propose un canevas hein, dans, le, dans le livre si vous êtes vraiment débutant pour savoir quoi faire et quoi dire l'idée c'est pas de faire une séance de coaching gratuite. Je sais que certains coachs euh, fonctionnent de cette façon-là. Moi, je ne l'ai même jamais essayé. Je ne sais pas comment ça se passe et ce n'est pas ce que je propose. En revanche, il s'agit d'une séance où on va accueillir la personne comme on accueillerait un client. On va poser le cadre de la rencontre comme on poserait le cadre pour un accompagnement de coaching. C'est-à-dire qu'on est très clair sur l'objet hein, de cette séance. C'est pour faire connaissance, c'est pour valider que votre besoin, je peux vraiment euh, euh, le satisfaire, et puis pour voir si on a tous les deux envie euh, de travailler ensemble. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis ensuite, ça va être beaucoup d'écoute, ressource numéro un d'un coach. C'est l'écoute. Un coach n'est pas là pour donner des conseils, un coach n'est pas là pour former. Euh, on, on avait en off cette discussion tous les deux, hein, à propos du, de la terminologie euh, du coach. Moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que ce mot est, est très utilisé, euh, notamment sur Internet. Et je trouve ça dommage parce qu'on finit par en perdre les sens. Un coach marketing, ça n'existe pas, par exemple. Un consultant en marketing, oui. Un formateur en marketing, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on va vendre une séance de une heure avec quelqu'un qu'on fait du coaching. Pas du tout. Le coaching, c'est très spécifique. Euh, je m'égare. Comment, en... comment tu le définirais du coup le coaching pour les débutants qui nous regardent par exemple Et pour les gens par exemple qui ne sont pas certifiés, est-ce que pour toi, coach c'est forcément être certifié Ce n'est pas, pas du tout, non, ça n'a rien à voir avec être certifié. Il y a des coachs certifiés qui sont très bons, il y a des coachs certifiés qui ne sont pas bons du tout, il y a des coachs non certifiés qui sont très bons et il y a des coachs non certifiés qui sont très, bons, qui sont très nuls. Donc, non. en fait, tout existe. Ce n'est pas la certification qui fait le coach, c'est la posture de coach. Qu'est-ce que c'est la posture de coach C'est être capable de poser un cadre clair. C'est être capable d'aider son client dans une transformation, hein, passer d'une situation initiale qui ne convient pas à une situation finale qui convient bien. C'est être capable de le faire passer de ce point A à ce point B sans lui donner de conseils. Jamais. Un coach ne donne jamais de conseils. Et puis, euh, un coach, ou en tous les cas, le coaching, le dispositif de coaching, c'est pas mettre bout à bout plein d'outils différents. Parce qu'on croit qu'être euh, coach, c'est avoir des outils. S'il y avait des trucs magiques, euh, je sors ma trousse à outils, mais être coach, c'est avant tout savoir écouter, savoir entendre ce qui n'est pas dit et savoir, grâce à, à certaines questions, aider son client à cheminer, à trouver ses propres réponses. C'est -ce ce très que classique. De Est-ce que ce que tu dis là, c'est que… Euh, on peut être slasher, on peut être coach, consultant et formateur. C'est juste qu'il ne faut pas le faire en même temps. Alors, parfois, ça arrive de le faire en même temps dans une même séance, parce que effectivement, selon les dispositifs. Et Moi, je me reconnais plutôt dans la posture de mentor, par exemple. Hum. Mentor qui est à la fois coach, mais à la fois une personne qui a déjà l'expérience dans le champ d'action de son client le mentor par exemple parfois va partager son expérience va donner des conseils donc soit on est consultant, coach et on a un client avec lequel on fait que du consulting un autre client avec lequel on ne fait que du coaching et c'est très, très distinct c'est une possibilité ou alors on a une posture hybride et avec un, un même client on peut dans une même séance ou au cours d'un même accompagnement parfois être en mode consulting et d'autres fois en mode coaching. En revanche, on s'est assuré avant l'accompagnement que c'est ce qui va correspondre aux besoins de la personne qu'on accompagne. Et on va s'assurer aussi qu'on est très clair en lui disant qu'à certains moments, on va lui donner des conseils, mais c'est notre casquette de consultant qui parle. Et à d'autres moments, on ne va faire que du coaching, donc pas lui donner de conseils, et c'est important que le client soit clair avec euh, d'où je parle quand je parle. D'accord. Donc, tout à l'heure, quand tu disais le coach, il ne conseille pas, il le fait que si c'est très clair et net pour euh, la personne qui l'accompagne, c'est ça C'est ça. Et les puristes diraient qu'il ne devrait jamais le faire. Et mmh. que si le client demande un conseil, c'est l'art du coach de ne pas lui donner et de lui répondre par une question ah. qui va lui permettre de trouver sa réponse ah. parce que c'est au coacher de faire ce travail là donc les puristes se diraient que c'est une erreur ok et euh, est-ce que tu aurais euh... ou, ou alors tu n'as pas vendu une présentation ouais, ouais. Ah. Est-ce que alors, coup, je dis, euh, ou alors tu n'as pas ça, vendu ça un, un petit peu coaching. coupé c'est pour ça oui ou sinon tu n'as pas vendu euh, du coaching et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi une histoire de, de sémantique euh, euh, tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off que toi-même euh, tu te dans ta présentation hein, si je prends la présentation tu te définis comme auteur conférencier consultante experte euh, et pas forcément en tant que coach parce que justement tu veux pas t'enfermer, entre guillemets, dans cette casquette où tu n'as pas droit de donner de conseils, c'est ça Alors, c'est vrai que je me présente euh, peu souvent comme coach, même si je suis formée au coaching professionnel, parce que ma posture est beaucoup plus holistique, justement. Mmh. J'ai une approche holistique, ma posture est, est, est plus large que celle-ci. Et surtout, ce mot, je, je trouve qu'il a été galbaudé dans son utilisation et ça ne m'intéresse pas d'être de porter la même étiquette que plein d'autres étiquettes qui ont fini par être délavées à force ouais. d'avoir été trop utilisées au mauvais moment. Non, c'est marrant parce qu'en fait, on a, je pense, on a à peu près la, la même approche dans notre fonctionnement. Hein, moi, je m'enferme pas juste au coaching. C'est vrai que je fais aussi euh, de la formation. Je suis aussi consultant. Et euh, bon, bah, oui, c'est juste que moi, pour le coup, euh, je, j'ai au début, je voulais m'appeler accompagnant, mais j'ai pas trouvé ça très, très élégant. Du coup, à un moment donné, je je me suis dit « bon, bah, je vais m'appeler coach ». Oui, mais c'est vrai voilà. que c'est un, un travail de sémantique, comme, comme tu disais. Euh, moi, ce qui me vient le plus facilement, c'est de dire « je suis experte en entrepreneuriat euh, des femmes, par exemple euh, ». Mais je comprends le raccourci. Ce qui, ce qui me gêne après, c'est que euh, les mots finissent par perdre leur sens. Mmh. Et je trouve ça très important, même pour le client, de comprendre qu'il y a des, des subtilités et des variations. Mmh, mmh, Alors, c'est peut-être mon côté euh, qui joue sur les mots euh, ou mon côté, euh, je ne sais pas, euh, euh, au potentiel ou autre qui ressort. Voilà, J'aime <rire> bien comprends. que les mots soient utilisés à bon escient. Et je trouve que même pour le client, ça a de la valeur pour lui de savoir que là, il a besoin de formation, là, il a besoin de conseil et là, il a besoin de coaching. Mmh, mmh. OK, parfait. Ça, je, je le conçois parfaitement et effectivement, c'est… C'est important. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur euh, les pièges à éviter pour un coach qui lance son activité de coach euh, Quels pièges à éviter euh, pour lui Je pense que ce sont des pièges qui sont communs à, à beaucoup de secteurs d'activité quand on se lance comme, comme un indépendant. Mmh. Les, les pièges à éviter, selon moi, ce serait déjà de, de trop attendre avant de s'intéresser à la dimension commerciale quand on se lance dans une nouvelle activité, souvent euh, on est passé par une formation c'est pas obligatoire mais très souvent ça arrive et l'écueil c'est de, de ne jamais finir de se former et de repousser de repousser le moment où on va devoir commencer à accompagner ouais. qu'on devrait et en fait on est coach parce qu'on coach, on est coach parce qu'on ouais. qu a des personnes qu'on accompagne Ouais. sinon on ne l'est pas hein. ce n'est pas, euh, pas parce qu'on a suivi six mois de formation euh, pour devenir coach qu'on l'est donc pour moi ce serait la première erreur à éviter trop attendre et là c'est -ce... à vous non vas-y pardon on termine je termine. vais dire je ne veux rien savoir c'est à vous de vous débrouiller pour les trouver les premiers <rire> que ce soit l'ami de la cousine une ouais. petite annonce sur un groupe Facebook que sais-je débrouillez-vous même si ça va être des accompagnements euh, euh, peut-être très peu payants, mmh. mais allez-y tout de suite parce que c'est déjà ce qui va vous exercer et c'est aussi ce qui va vous donner de la confiance pour après continuer à, à, à faire ce qu'il faut pour en trouver d'autres. Mmh. On sous-estime, euh, ça, ce serait une deuxième erreur, on sous-estime le poids du réseau euh, physique. Maintenant qu'on est à l'ère Internet et des réseaux sociaux, on a tendance à croire que tout va se faire en ligne. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de choses qui sont possibles en ligne. Mais comment on faisait quand il n'y avait pas en ligne mmh. eh, On se débrouillait et, le, et les business marchaient quand même. Donc, je trouve aussi qu'il y a cet écueil de croire que non, mais je dois faire mon site Internet. Non, mais euh, mon logo, il n'est pas prêt. Et vous n'avez pas besoin de logo ni de site Internet pour trouver yeah. vos 10 ou vos 20 premiers clients. Il n'y a pas besoin de ça. C'est clair. Euh, Qu'est-ce tu, à ton avis, pourquoi tu penses que euh, les, les coachs, pas que les coachs, mais euh, puisqu'on parle des coachs, euh, mettent autant de temps à se lancer, à se former, à réfléchir, à travailler, à, à ouais, à, à se préparer plutôt que de se lancer Alors c'est pas tous, c'est oui, une oui. partie. Bien sûr, bien sûr. Mais je j'observe que c'est le cas. Souvent, quand la personne a été salariée avant, et en fait, c'est tout simplement qu'elle n'a pas acquis les automatismes de ce que c'est qu'être à son compte, être en freelance ou être, avoir créé son activité. Mm. Et quand on était salarié, on attendait beaucoup. On attendait que le N 1 donne le OK pour faire ceci, cela. On attendait toujours que quelqu'un mm. d'autre nous donne une autorisation. Il y a très peu de postes dans lesquels on avait la latitude et l'autonomie de prendre les décisions par nous-mêmes. Et j'ai l'impression que cet ancien, euh, cette ancienne habitude est toujours là. C'est un peu le syndrome du, euh, voilà, du, du bon petit soldat, du bon salarié. Et on, on ne sait plus se prendre en charge soi-même et être euh, ouais. euh, proactif. Ouais, C'est hyper intéressant. Est-ce que tu vois quelqu'un qui entend ça euh, Est-ce que tu peux aider nos auditeurs à se dire euh, euh, si le coaching c'est fait pour eux finalement Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour eux Comment tu pourrais aider quelqu'un à, à réfléchir à cette question Est-ce que c'est fait pour moi d'être coach ouais, alors, Exactement, c'est une très bonne question. Euh, essayez de vous la poser avant d'aller en formation de coaching. Ce hein. sera toujours ça de gagner. Ouais, <rire> et, et en plus, cette question précisément, ça a été l'objet du deuxième livre en fait. 180 degrés reconversion parce que c'est un peu tout ce qui vous attend si vous voulez vous lancer à, à votre compte euh, mais vraiment sans, sans essayer d'embellir parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une mode de l'entrepreneuriat mmh. et en même temps, ce n'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat mmh. tout comme le métier de coach si vous adorez donner des conseils mais vous formez pas au coaching faites une formation de, de consulting par exemple ou de formateur euh, mais les, les questions à se poser, c'est déjà tout ce qui va relever de l'entrepreneuriat en premier lieu, je pense. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes à l'aise, à défaut d'aimer, la prise de risque, par exemple Être entrepreneur, on a besoin de prendre des risques. On va lancer des projets sans aucune certitude que ça va marcher. Et cette incertitude, elle va être là tout le long du chemin, même après 8 ans d'expérience, même après 10 ans. Il va falloir se réinventer. Ce qui marchait il y a deux ans ne marche peut-être plus aujourd'hui. Donc, cette incertitude et, et, et cette appétence pour le risque doit quand même être là. Sinon, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas le, le bon modèle. Je pense aussi qu'il faut, faut être assez créatif, ne serait-ce que pour résoudre plein de problèmes qu'on a au quotidien. <rire> ah bon <rire> Avant même de penser à créer un livre ou créer quoi que ce soit, mais cette créativité me, me paraît importante. Et aussi, euh, donc toujours pas spécifique au coach, mais au modèle euh, entrepreneur, avoir à la fois de la persévérance, être capable de répéter, répéter, répéter, recommencer quand ça ne marche pas, en améliorant à chaque fois pour que ça marche, donc persévérance, durée long, sur le long terme, et résilience, ça va avec. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont nous dire non. Il y a plein de personnes qui ne vont pas vouloir travailler avec nous, qui vont nous dire non. Il y a plein de personnes, euh, on, on va envoyer un, un mail ou, ou diffuser un, un épisode de, postca, de podcast, et celui-là, on ne sait pas pourquoi, il ben, y, y a peu de personnes qui l'ont écouté, ou qui l'ont partagé, ou qui l'ont aimé. Et on n'y pense pas souvent dans une société où tout est souvent très politiquement correct, on essaye de ne pas faire de peine à l'autre. Dans l'entrepreneuriat, on va se prendre pas mal de vent, pas mal de noms. Donc, ça demande d'être assez solide pour pouvoir résister à tout cela. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on est très sensible, très réservé, très introverti qu'on ne peut pas se lancer ça ce sont des fausses croyances, on peut tout à fait, et c'est mon cas, là peut-être ça ne le paraît pas parce que je suis habituée aujourd'hui à donner des conférences devant beaucoup de, de personnes, mais je suis, moi je suis sauvage, je suis introvertie puissance 10 000, euh, je peux ne voir personne pendant trois jours sans sortir de chez moi, c'est pas un problème. Et, euh, et très souvent dans mes débuts, il euh, y avait des, des soirées de networking, des, des cocktails réseau, et pour moi, c'était terrible d'y aller. Vraiment. Et, et parfois même, je n'y allais pas. J'avais dit que j'y allais, mais à la dernière minute, je faisais comme si j'avais oublié, je restais chez moi. Vraiment. Parce que pour, voilà, je suis, je suis introvertie, de nature, et autant je suis à l'aise dans les relations comme là, toi et moi, même si plein de personnes nous écoutent, j'ai l'impression qu'on n'est que tous les deux. Ouais. Donc autant je suis à l'aise dans ce type d'interaction, autant même encore aujourd'hui alors que mon discours est rodé que j'ai de l'assurance et que tout va bien être dans un, une sorte de cocktail avec plein de gens que je connais pas où il faut que je parle c'est n'est pas, pas là où je suis le plus à l'aise ouais. ouais, merci beaucoup pour ce partage parce que effectivement euh, euh, c'est peut-être même une, une qualité euh, de la personne hyper extravertie qui a tout le envie de parler c'est peut-être un peu plus dur d'écouter de questionner de se retenir de donner ses conseils, alors... pas effectivement parce que là j'avais donné les critères pour euh, voilà qu'est-ce que je dois savoir si je veux me lancer comme entrepreneur mais effectivement qu'est-ce que je dois savoir si euh, je veux me lancer comme coach ou si ne vaut mieux pas que je me lance comme coach la première qualité d'un coach c'est l'écoute on peut passer euh, dans une séance euh, d'ailleurs dans une séance type de coaching on ne devrait pas parler plus de 20% du temps en tant que coach c'est énorme. Si un jour vous faites l'expérience, chronométrez-vous. Chronomé chronomé D'ailleurs, dans les écoles d'entraînement euh, au coaching, on nous fait nous enregistrer quand on est avec un client. Ouais. Et on doit se réécouter pour euh, chronométrer combien de temps on parle et pour euh, noter le type euh, euh, d'intervention que l'on fait pour voir si elles sont de nature coach ou pas. Mmh. Et, euh, et parfois, ça peut arriver qu'il y ait des silences dans une euh, séance de coaching, des silences qui vont durer cinq minutes, par exemple. C'est wow. énorme. <rire> ok, je, personnellement, j'ai je jamais expérimenté ça, mais waouh, c'est sûr. Ça ben, est est, de, en fait, c'est ce qui devrait arriver. Ouais. Si c'est une séance de coaching, il y, y a plein de silences. Ouais. Donc, pour savoir si le métier de coach est fait pour vous, ben, vous voyez dans quelle mesure vous êtes à l'aise, avec le silence ou pas. Si ce n'est pas le cas et si, comme tu le disais, vous adorez parler, parler, parler, parler, hum, hum. <rire> il y a certainement plein d'autres modalités d'accompagnement qui sont mieux pour vous que celles du coaching. Cool. Euh, Est-ce que Marjorie, tu voudrais bien nous partager j'ai une ou deux erreurs ou euh, apprentissage du coup, que tu as eu dans ton passé à toi, des choses que tu aurais faites différemment et qui pourraient aider les, les futurs coachs et entrepreneurs à, à, à ne pas faire mmh, mmh. Ben, en fait moi les, les erreurs que j'ai faites bon, après c'est comme tout a posteriori pour moi c'est plus des erreurs, j'ai su apprendre d'elles ça m'a fait grandir okay. euh, mais les, les erreurs moi que j'ai eues c'est En fait, j'ai cru au début que je devais recopier les stratégies des autres qui réussissaient, pour réussir. Je ne l'ai pas fait longtemps, et tant mieux, mais ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est pour ça qu'on ne donne pas de méthode toute faite dans le livre, ni en termes de, de technique. Bah, Marketing, ni en termes de modèle économique. Euh, si, à la limite, le seul conseil que je donne, c'est commencer par une offre simple qui va se vendre et après, vous verrez. Mais je ne vais pas dire, euh, il faut que dans cette offre, je ne sais pas, moi, c'est une offre individuelle, il euh, y a X séances, euh, voilà, je ne donne pas de, de choses sur mesure. En revanche, à mes débuts, j'ai fait ça. Et à mes débuts, il y avait très peu de... Il y avait très peu de, comment de formation sur euh, les business en ligne en français. Mmh. Et moi, je me suis mis en ligne tout de suite. Et comme il y avait très peu de références en 2012, 2013, je regardais beaucoup ce qui se faisait outre-Atlantique. Sauf qu'eux, ils n'ont pas du tout la même culture que nous face à l'argent, face au marketing, face à la communication. Et du coup, je voyais des choses avec beaucoup d'emphase, euh, euh, je ne voilà, vais pas donner d'exemple, mais on est tous debout sur les chaises, euh, c'est le mode winner à 100%. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses où je me disais, ah ouais ok, je vais devoir faire comme ça pour réussir, sauf que ce n'est pas moi, tu vois. Euh, moi, je, je veux faire la chenille dans une conférence, bon, <rire> je ne dis pas que je ne le ferai jamais mais euh, c'est juste pas mon univers quoi. Ouais, alors comprends. tu sais, se taper dans le dos se faire des massages comme ça quand tu ne te connais pas <rire> c'est un peu étrange quoi. je comprends, je ne suis jamais allé mais j'imagine que c'est un peu en mode Tony Robbins <rire> ouais, ouais, ouais. Okay. Et, et donc voilà moi j'ai eu tendance au début de, de copier, de modéliser ce qui se faisait pour les personnes qui avaient des résultats sans me dire « ouais mais attends, je ne vais pas faire comme ça ». En fait, j'aurais dû me dire « je ne vais pas faire comme ça, je vais juste analyser, décortiquer le processus, et puis je vais garder ce qui fonctionne pour moi et adapter ce qui ne fonctionne pas ». Donc, je ne l'ai pas fait longtemps, mais ça, c'est vraiment une, une erreur que je déconseille de faire. Euh, prenez la structure, mais les détails, euh, voilà. faites les vous en fonction de qui vous êtes de, de ce qui est naturel de votre tempérament encore une fois si vous êtes très introverti et que vous avez du mal euh, par exemple à parler en public ne bah, faites pas de vidéo même si on sait que la vidéo a un fort pouvoir d'attraction n'en bah, faites pas si en revanche vous avez une super plume bah, écrivez Super. Et euh, bah, pour terminer, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à partager aux coachs qui se lancent, qui veulent vivre de leur activité euh, euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer Deux livres, super bien. Je deviens coach. <rire> Marjorie Lombard, www.jedevienscoach.com On mettra le lien en, en description. Coach Prosper ouais c'est ça ouais. Ouais. deuxième livre, Coach Prosper il y a tout ce qu'on a dit, et très complémentaire je ne l'ai pas ça. encore lu mais je pense qu'il est très très bien cool, merci beaucoup Marjorie effectivement c'est mon livre à moi euh, Marjorie, Marjorie, merci ouais. beaucoup pour ton temps procurez-vous le livre hein. je deviens coach, on mettra tous les liens en dessous euh, je te laisse bah, dire un mot pour terminer pour ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, qui veulent te connaître ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou est-ce que tu les envoies tous sur, sur je devienscoach.com ou voilà comment ils peuvent rentrer en contact oui. avec toi excellent, bah, écoutez avec, avec grand plaisir si vous voulez qu'on qu soit en contact vous pouvez me retrouver sur coach.com mais aussi sur marjorie-lombard.com je suis pas mal sur LinkedIn et, et Instagram aussi, si, si ça vous dit. Et puis, euh, ce que j'ai envie aussi de, de vous partager, c'est qu'il n'y a, a pas de fatalité, il n'y a pas de règle de réussite. Donc, vous pouvez mettre très peu de temps à réussir et à avoir plein de clients en étant coach. On ne l'entend pas assez souvent, mais ça existe. Il mmh. n'y euh, a pas de règle mais donnez-vous tous les moyens c'est ça qui me paraît important si vous avez vraiment à cœur d'être coach parce que ce métier vous a plu et que vous avez vraiment envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs restez connectés vraiment à cet élan du cœur à cette énergie et n'attendez pas n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer il y a des gens qui ont besoin de vous maintenant donc si vous voyez que ça fait un mois que vous êtes diplômé et que vous tournez en rond. Appelez-moi, appelez Lingen, appelez qui vous voulez, mais faites-vous aider tout de suite parce que ce serait trop dommage d'attendre. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Vous, vous êtes prêts, donc allez-y, n'attendez pas que tout soit parfait. Génial, merci beaucoup Marjorie pour ta générosité, pour tous tes précieux conseils et pour ton livre avec Marjorie Véron. Et bah, je te dis à très bientôt et encore merci pour ton temps et à très bientôt. Ciao, ciao avec plaisir. Bye. Ciao.